J'ai eu un malheur, c'est que j'ai perdu ma maman d'un cancer. Donc ce qui renforçait d'autant plus l'évidence qu'il y a des problèmes environnementaux qui favorisent ce type de drame. J'ai été face à un héritage pas énorme, mais suffisamment conséquent pour me poser la question est-ce que j'achète une belle voiture Est-ce que je tente de convaincre une banque pour, grâce à cet apport, acheter une maison J'ai décidé d'utiliser un héritage pour investir dans ma connaissance afin que cet héritage soit diffusable et diffusé et qu'ainsi un maximum de personnes bénéficient finalement de cet héritage et qu'il n'appartienne qu qu pas qu'à moi seulement. J'ai décidé d'assumer l'idéalisme en étant particulièrement pragmatique. Je suis rentré dans une business school, dans une école de commerce. J'ai suivi une formation MBA dite d'élite, donc le quatrième MBA en France, à l'époque on était 20 20e MBA dans le monde, donc vraiment la gestion de projet tu la prends en, large, en long, en large, en travers, finances internationale, marketing, gestion des RH, etc. Et là j'ai pu comprendre pourquoi je vomissais ce système comme j'ai pu comprendre pourquoi des entreprises arrivaient à durer dans le temps avec des stratégies hyper pertinentes comme un couteau. L'outil est mal utilisé mais l'outil est incroyable. Et du coup, bah, le dernier stage, ça a été la dernière étape, ça a été de garder cette intégrité nature, sauvage, qui... waouh Mais bien être contemporain et démocratiser ces outils en les mettant au service du sens. Je trouve intéressant parce que du coup, c'est un capital qui est partagé et qui est infini, la connaissance. Et en plus, je pense que ma maman on m'aurait peut-être dit « mais non, achète une voiture ou une maison, pense à tes enfants ». Eh bien la connaissance, c'est aussi penser à ses enfants, et donc ça a répondu à tous mes besoins. Euh, voilà, Je trouve regrettable que la connaissance soit euh, privée et chère, mais c'est comme ça, donc j'ai hacké le système en me disant « cette richesse que je n'ai pas gagnée moi et qui m'est donnée, je le mets au service d'un partage euh, indéfini ». En trois ans, j'ai de 22 ans le petit renégat qui n'arrêtait pas d'avoir des problèmes, etc. à même le premier ministre de la France est venu voir mon travail à 25 ans. Et il fallait venir voir ce tra le travail de ce gamin. J'ai décidé d'accompagner les personnes qui veulent changer à la fois personnellement à la fois pour impacter positivement la société et à la fois pour se connecter avec la nature. Etika Mondo, que nous avons créé avec Emilie. Donc Etica Mondo, voilà, accompagne des porteurs de projets au changement dans leur vie privée et dans l'impact sur la société et la nature. Savoir euh, euh, manqué de ce rapport à la nature, euh, aussi de, ce, de de l'absence en partie de mes parents, même si je leur dois beaucoup et que je les aime beaucoup. Ça me satisfait d'avoir réussi, moi, à répondre à ça et en plus de m'en nourrir en, en nourrissant les autres, comme si d'une sécheresse j'avais réussi à en faire une abondance et que je puisse la partager, non pas seulement de mon assiette, mais que la personne, du coup, elle-même puisse se créer son abondance. Ça, c'est vraiment, ça me remplit. Force est de constater que tous les mouvements écologistes, plus ou moins pertinent soit-il, même les plus pertinents peinent à faire avancer la cause là où le monde industriel, du marketing, de la finance, etc. réussit. Donc il fallait comprendre ces techniques. Et, et si on a un esprit guerrier, connais ton ennemi, sinon tu as perdu. Et dans un, dans un esprit altruiste, face à l'adversité, écoute. Donc j'avais double raison d'y aller. Que on appelle, enfin, ce que Fernand Brodel définit comme le capitalisme, c'est-à-dire les grands négociants qui vont chercher des matières premières ou de la main-d'oeuvre pas chère dans un territoire du monde pour aller chercher un marché où c'est rare, et qui donc vont faire des marches conséquentes et vont bluffer les consommateurs par une opacité du marché. C'est pas moi qui le dis, c'est pas quelqu'un de gauche, c'est pas un anarchiste, c'est Fernand Brodel, un académicien français qui a créé le HESS, donc l'École des Hautes Études d'Économie et de Sciences Sociales. Euh, c'est comme ça qu'il définit le capitalisme. Et je pense que c'est une problématique. Je perçois un héritage, c'est une forme de capitalisme. C'est une transmission d'un capital que d'autres n'ont pas la chance d'avoir. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je nourris des gens qui en ont besoin J'ai trouvé ça bien, mais je me suis dit, une fois que j'aurai fini le capital, ça n'aura pas changé la pauvreté. Est-ce que je le cède à des œuvres Caritative ou qui, qui favorise la nature, je me suis dit, ah, c'est intéressant parce qu'il y a ce besoin, mais je me décharge de, de mon pouvoir d'action et ça me gênait de, de garder le, le moi euh, dans la gestion de ce capital, mais quelque part, dans une dimension plus spirituelle, si ça me vient à moi, c'est que, en tout cas, je. je Comment je peux jouer ce jeu qui a peut-être une responsabilité qui m'incombe j'ai pris plus d'un an à réfléchir à ce que je pouvais faire. Et donc, en même temps, voilà, j'avais cette réflexion de comprendre le système. Et quand je me suis renseigné sur le prix des écoles, euh, bah, là, du coup, j'avais l'argent. Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est le meilleur placement. Parce que du coup, euh, ça va contribuer à ma connaissance, à mes tactiques, à, fi à finalement mes, mes, mes possibilités d'action, donc, au lieu de faire un coup en donnant de l'argent à une œuvre caritative ou moi-même en lançant un projet, je vais pouvoir imaginer plusieurs coups. Et comme je vais avoir le grade MBA, les banques vont m'écouter de manière différente. Mon secret pour passer à l'acte, euh, c'est premièrement rêver. Passer à l'acte, c'est d'abord se projeter sur demain. Je passe à l'acte pour donc je me projette donc j'imagine donc je rêve donc le premier secret c'est oser rêver oser penser à un projet sans se dire c'est pas rentable euh, on va pas me comprendre on va se moquer de moi euh, Voilà. d'abord c'est génial on peut imaginer les choses dans son lit dans son bureau autour d'un verre avec des amis on peut tout se permettre dans l'imagination je pense que ça c'est déjà quelque chose qu'il faut assumer je ne connais pas un seul euh, changeur euh, de petites choses ou du monde qui n'a pas d'abord réfléchi. Donc, osons rêver, osons être idéalistes. Par contre, la deuxième partie de ce secret, c'est la rigueur. La rigueur, justement, dans le passage à l'acte, d'agir. Et donc, être capable, dans ce grand écart, entre le rêve le plus fou, le plus idéaliste, et se dire, le premier pas, le plus petit que je peux faire, le plus simple, le plus accessible, en combien de temps Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Combien ça va me coûter Est-ce que je suis bien d'accord avec ma compagne, mon compagnon euh, Si je ne suis pas compris, est-ce que je ne prends pas trop de risques par rapport à l'affect que ça peut déclencher sur moi Toute cette rigueur de vraiment passer du rêve fou à la stratégie et au passage à l'acte. Et je pense qu'à partir de là, on a un pouvoir incroyable. J'aurais tendance à dire dans la grande ligne, euh... Imagine, balance des rêves, balance un rêve, deux, deuxième rêve, troisième rêve, balance, balance, et à un moment, essaie de voir le point commun de ces rêves. Et ensuite, va rencontrer des gens qui ont déjà réalisé ce rêve. Tu y en as plein. Tu vas halluciner. Et même si c'est pas, surtout, ne cherche pas exactement ton rêve. Cherche quelqu'un à peu près dans ton rêve. Et tu verras que même s'il y a des frustrations il sera allé très très loin dans des trucs auxquels tu n'auras même pas pensé. Donc ça va nourrir ton imagination et ça va commencer à te donner des petits trucs pragmatiques, des petites choses de rigueur.